Salut mes amis de Culture Contact, c'est Diego, depuis la Bolivie, bah, je vous parle depuis il y a déjà un moment, ça fait, euh, si j'ai bien les chiffres dans la tête, 53 jours de confinement en Bolivie, et bon la situation n'a pas, pas énormément changé ici, c'est-à-dire que le confinement continue comme un confinement strict, comme j'avais communiqué avant. Et, et donc, euh, bon, à partir de cette situation, l'aide entre, entre nous euh, s'est bien développée euh, au niveau de la communauté où j'habite. Il y a pas mal de familles qui sont en situation de, de besoin parce que aucun entre les parents n'a l'option de travailler. Donc, euh, on a activé des, des mécanismes de, de récolte, soit de bah, chacun, chacun donne euh, ce, ce qu'il va produire. Ce qui veut dire que moi, par exemple, j'ai pu euh, donner beaucoup d'oignons que j'avais récolté J'ai pu la partager. Mais plus tard aussi, c'est tellement, euh, tellement il y a des besoins. Bon, on a, on a même euh, pu partager un peu de, de ce qu'on avait. Pour moi, c'était euh, de l'argent que, en fait, j'ai reçu euh, grâce à votre aide aussi et la cagnotte solidaire que Culture Contact a organisée. Et bon, avec, euh, avec ce, ce budget que j'ai reçu, j'ai aussi pu construire euh, et financer un peu d'un cercle que j'ai construit chez moi, et qui va me permettre de récolter des, des tomates, quelques légumes qui, qui autrement auront euh, souffert avec l'hiver qui arrive. Donc, euh, bon, on ne sait pas comment est-ce que la situation va évoluer. On, on a entendu euh, déjà, il y a un mois, parler de d'une quarantaine avec une certaine flexibilité. Donc, trois situations de risque différentes. Et bah, il y en a ceux qui ont peur de cette situation, hein. il y a ceux qui ont confiance à que... On va bientôt sortir. J'ai entendu dire de mes amis en France que justement la situation se, se ouvre un peu en France, qu'il y a des déplacements qui sont déjà possibles, 100 kilomètres pour la famille et, et bon nous en fait on se demande comment tout ça va se passer. On, on essaye d'établir de, de des nouveaux projets et, et en tout cas vraiment je veux vous remercier parce que cette aide que vous avez donc donnée pour nous, nous a aussi bon, nous a laissé un peu de tranquillité et vous dire que le courage est toujours là, on sait qu'on va s'en sortir et que bon, le cœur bolivien est, est là pour vous tous. Allez, bon, c'est ça. Un grand cariño pour tous. Ciao, ciao.